Bonjour à tous et bon et saint dimanche. Donc euh, nous allons prier euh, les mystères douloureux avec, euh, avec donc ce livre, Un souffle qui passe. En annexe, il y a euh, un rosaire inspiré par euh, un ange. Et donc, euh, moi je, je vous invite à à consulter le, le site lesmessagesduciel.com parce que c'est très édifiant euh, et il parle aussi de la crise sanitaire et euh, nous dire quoi penser de cette supercherie euh, criminelle. Et donc, euh, voilà, euh, je vous invite vraiment à lire les, les messages du site. Je vous ai mis le lien. Donc, nous allons commencer les, à prier le chapelet. Donc, euh, Seigneur, nous nous mettons dans ta divine volonté, à fini les grâces, fais-nous en retour un déluge de grâces sur toute ta création, sur toutes les âmes, et voilà, euh, aide-nous à rester euh, immergés en permanence dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, ainsi soit-il. Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.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 mystère douloureux, Dans les mystères douloureux du Très-Saint Rosaire, le Père donne au monde son Fils à travers. L'acceptation de la parole de Dieu dans le cœur incommensurablement bon de Jésus. L'obéissance du Fils de Dieu qui a bien voulu se soumettre à la loi des hommes afin de les sauver. L'humilité de ce roi dont le royaume n'est pas de ce monde qui a subi sans révolte aucune les moqueries et les humiliations de ses bourreaux. Le calvaire de ce Dieu fait homme pour souffrir, souffrir jusqu'au bout ce que souffrent les hommes, le crucifiement de sa personne humaine afin que les hommes croient en lui et héritent de son royaume s'ils prennent leur croix et le suivent. Premier mystère, l'agonie de notre Seigneur. Seigneur, donnez-nous le regret de nos péchés. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien.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 que chacun de leurs péchés est une insulte à l'amour incommensurable de Dieu et un refus de cet amour et pour qu'il le désire de, de, désire de tout cœur réparer. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il, pour que les messes, les sacrifices et les prières offerts à Dieu avec foi soulagent la grande tristesse de son cœur de Père.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 pour les personnes mariées qui doivent subir des humiliations de la part de leurs conjoints, parce que tous deux ne possèdent pas la même foi ou la même pureté. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour les enfants qui doivent subir injustement des brimades et des humiliations de la part de leurs parents, pour les, parents, pour les enfants martyrs,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 Euh, et euh, moi je, je reviens tout de suite pour la suite, mystère euh, glorieux, à tout de suite